La Manette vous ouvre ses archives, 10 en interview par la Fédération Hiéraux. Avec moi dans l'émission La Manette, euh, Véro qui va nous parler du Festival de Davignac. Alors je vais te laisser un petit peu d'abord te présenter et euh, nous expliquer un petit peu euh, quel est ton rôle dans la structure. Alors, je suis la salariée à mi-temps du festival de Davignac et euh, l'autre mi-temps est sur le festival Olécoeur. Je suis arrivée en février 2007 et donc depuis je travaille pour les deux festivals, euh, voilà, à mi-temps et ce qui fait un plein temps, d'accord Travailler sur un festival euh, en, en région, en, en Corrèze, euh, qu'est-ce que ça implique Puisque c'est vrai que les gens, finalement, voient juste euh, l'événement lui-même, l'événement qui, finalement, est court dans le temps, euh, vu du public. Et euh, bah, certains peuvent se demander, euh, bah, qu'est-ce qu'un salarié fait six mois sur euh, un festival bah, ça, dépend, euh, ça dépend de la structure. Quand il y a plusieurs salariés, bah, le, les fonctions sont bien réparties. Mais là, comme c'est... Euh, comme je suis la seule salariée des deux structures, euh, je m'occupe un peu de tout en amont. Donc, euh, c'est vrai que pour organiser un festival, euh, il faut à peu près six mois. En commençant, on commence par les subventions, et demandes de subventions en amont. Puis après, la programmation et puis tout le reste, tout ce qui est euh, accueil, communication, euh, euh, bénévolat, euh, toutes les démarches de partenariat privé, euh, voilà. Donc, ça prend six mois euh, en tout euh, et pour tout si on prend l'exemple un peu plus du festival de Davignac, tu parlais euh, des bénévoles par exemple. Donc ça ça couvre combien de bénévoles À peu près 80 bénévoles répartis sur euh, une dizaine de régies entre la cuisine, euh, accueil artiste, euh, backline donc ça c'est plutôt technique, euh, hébergement, qu'est-ce que j'oublie snack, bar, billetterie, ticket boissons, voilà, à peu près 80. Et c'est une association, le Festival de Davignac euh, Oui, c'est une association qui existe depuis 1972. Au début, c'était euh, autour de l'école de Bourré de Davignac. Donc c'était euh, le foyer rural et école de Bourré de Davignac, donc en 72. Et à partir de 87, euh, des concerts rock ont été euh, intégrés au festival euh, de printemps, donc qui était toujours autour du 1er mai. Et depuis, euh, la tendance s'est inversée, c'est plus un festival rock avec un peu de trad euh, le dimanche. Mais là, cette année, ça sera le vendredi 1er mai. D'accord. Euh, comment, un petit peu, si tu as l'historique, on passe d'une activité complètement bénévole à arriver justement à professionnaliser un petit peu, à asseoir les choses et euh, à recourir à un salarié euh, Le foyer rural n'avait pas de salarié avant un mois, avant 2007. Euh, je pense que ce qui se passait, c'est que... Euh, les gens faisaient avec les moyens du bord, chacun se répartissait des tâches, euh, voilà, pour que tout se passe bien. Mais je pense que la professionnalisation, elle va surtout avec peut-être la programmation, le fait de travailler avec des tourneurs et des musiciens professionnels qui ont besoin d'avoir déjà une équipe technique professionnelle. Ça commence par là, avant d'avoir un salarié administratif. C'est d'abord la technique qui se professionnalise, et puis après, selon l'évolution du festival, on embauche quelqu'un ou à mi-temps comme moi, ou à plein temps où il y a plusieurs emplois t'expliquer que tu travailles six mois sur un festival, six mois sur un autre, ça veut dire que tu es une salariée indépendante qui est aussi d'une association à une autre ou est-ce que ça veut dire que ces deux structures qui à un moment donné se sont réunies en se disant on embauche à nos deux festivals une personne C'est ça, c'est la deuxième solution, c'est un emploi associatif régional, donc mutualisé sur deux structures, euh... Donc les, les aides sont plus importantes quand c'est mutualisé et par rapport au Festival au Laker et au Festival de Davignac, ça suffisait d'avoir une personne à mi-temps à l'année. Voilà, donc les deux sont entendus, c'est les mêmes missions, n'est pas tout à fait le même projet parce que c'est pas le même territoire, mais euh, ça demande les mêmes, euh, j'ai les mêmes fonctions pour les deux associations. Est-ce que les deux associations avaient déjà fait des choses ensemble et se connaissaient très bien avant de t'embaucher ou est-ce qu'ils se sont rencontrés dans le but de t'embaucher ben ils se sont rencontrés dans le but euh, d'embaucher quelqu'un. En fait, euh, ils se connaissaient, parce qu'ils sont sur le même territoire, ils se connaissaient de loin, mais euh, pas, ils n'avaient pas vraiment travaillé ensemble. Et Là, ça a été l'occasion pour les deux de créer ce poste, et ça a arrangé tout le monde. Et, euh, et, euh, voilà. et depuis, tout se passe bien, les deux associations s'entendent bien, il n'y a pas d'histoire de, de euh, « j'ai trop d'heures, j'ai pas assez d'heures euh, ». Elle passe plus de temps là ou là, c'est vrai que c'est le même esprit associatif. Nouvelle pause musicale avant d'écouter la deuxième partie de cette interview. Il s'agit de Nomad Saul. l'optime pour se diriger dans les musiques actuelles. Et voilà, on repart avec la deuxième partie de l'interview de Véronique, salariée du Festival de Davignac. Quelle place pour les artistes locaux dans le Festival de Davignac Alors, euh, bah, d'habitude. De... Ben, il y en a toujours un petit peu, selon, euh, selon les circonstances, selon la programmation, euh, programmation générale. Et depuis euh, 2007, on fait un baraton à Haute-Corrèze. Donc là, cette année, c'est le 18 avril à Perlevade, le 24 avril à Mémac et le 25 avril à Ussel. Là, ça donne l'occasion d'avoir des, des groupes locaux, parce qu'un baraton, il a très peu de budget, parce qu'il ne faut pas qu'il vienne de très loin, parce que, voilà. et puis c'est intéressant justement, de, de trouver des groupes qui sont, euh, qui sont intéressants artistiquement, qui sont dans le coin, faire connaître la scène locale. Alors scène locale, je ne parle pas de Corrèze forcément, parce que nous, pour Davignac, on va chercher du côté de Clermont, Aurillac, Limoges, euh, tandis que pour les Chœurs, on va chercher plutôt du côté de Bordeaux, Toulouse. Donc euh, ça permet de voir un petit peu les scènes qui émergent euh, dans le coin, dans les, dans les départements limitrophes. Là, cette année, il y a beaucoup de musiciens de Clermont notamment Mustang qui va passer à Ussel le 25 avril, euh, Léopold skin qui passe à Mémac, euh, et puis ça montre bien la vivacité de cette scène à Clermont, qui est plutôt folk, euh, avec, avec un petit peu le groupe de, de l'hanno orchestra, ils ont un label, tout ça, donc euh, c'est pas mal de, de, de dénicher ça. Les gens ont peut-être encore en tête le tremplin de Davignac, est-ce qu'il existe encore Alors, il n'existe plus sous la forme euh, ancienne, euh, depuis que je suis là, en fait, euh, il n'existe plus, je ne sais pas trop comment ça se passait, mais euh, et là, en fait, on fait un tremplin aussi en partenariat avec l'Espace Jeune du Sel, qui a, qui a fait, la samedi dernier, son festival, euh, c'est un, un tremplin pour les groupes locaux, le Festival des Canards à Ussel. Euh, le gagnant de ce tremplin a l'opportunité de jouer à Ussel au baraton d'Usel, en ouverture. Voilà, c'est des petits partenariats qui sont très simples à mettre en place et qui... Euh, qui sont bien pour tout le monde, que ce soit pour l'espace jeune, pour le groupe qui gagne, pour nous aussi, ça fait partie de nos missions. On t'entend beaucoup parler de territoire, alors tu parles de certaines scènes, alors un coup clairement, etc. Tu parles aussi de nombreuses villes, dans le baraton il y a plusieurs endroits, ça c'est une volonté ou c'est une nécessité finalement quand on est dans un cadre un peu rural, n'ayons hein, pas peur des mots, de, euh, bah, de travailler avec plusieurs communes à la fois, est-ce que ça se fait plus naturellement qu'en ville on n'a pas le choix. En fait, on a pris exemple sur le baraton fait par le festival au Lécoeur qui est à Tulle, dans une dizaine de bars à Tulle sur deux soirs. Nous, on s'est dit, ben, nous, on aimerait faire un baraton, mais dans les villages, il n'y a pas dix bars dans chaque village. quoi. Donc, on a fait un baraton un peu différent. On a fait un baraton par village par soir, avec deux, trois bars en même temps. Voilà, ce n'était pas vraiment une nécessité. C'est c'est utiliser ce concept et l'adapter à Davignac et euh, parce que c'est un super concept et que ça, ça anime un petit peu les, les petits villages reculés et ça fait connaître des groupes et euh, ça, ça fait la promotion du festival aussi, c'est beaucoup de choses euh, qui, qui, qui valent le coup en fait. Pour finir on va peut-être donner les rendez-vous et puis quelques infos qui permettront aux gens d'aller un petit peu plus loin sur tout ce qui se passe autour notamment de Davignac puisque c'est ce qui arrive le plus prochainement. Oui, donc ça commence avec le, la première étape du baraton à Perlevade avec les groupes Vlad et Stella, Vlad qui était un musicien creusois, euh, la parade de Gatchien, c'est le batteur de Gatchien qui est, qui est un groupe et il est tout seul dedans un homme-orchestre. Ça, ça risque d'être sympa. Edwood Wood Junior et Dr. Vince, que tout le monde connaît, qui est de Clermont, qui est un DJ résident de la COPE. Après, euh, deuxième étape du barathon, le vendredi 24 à Memac, avec Léopold Skin, The Wendy Darlings et Galactic Cowboy, trois groupes de Clermont. Ensuite, le lendemain, le 25 à Ussel avec Mustang, We Are Not Indians. Donc, ça, c'est les trois étapes du barathon. Et enfin, le IN à Davignac sous chapiteau, les 1er et 2 mai, avec en vrac, As de trèfle, euh, Naive New Beaters à ne pas louper, Missile, Guns of Brixton, et j'en oublie. D'accord. Euh, Peut-être un lien sur un site internet pour que les gens oui. reprennent tout ça Oui, le www.davignac.com avec toutes les infos de billetterie, les navettes gratuites depuis Ussel et Tulle avec tous les horaires. Euh, voilà, et puis on peut écouter les groupes aussi, il y a des MP3, et sinon un numéro 06 73 39 33 07. Et est-ce que ces mêmes contacts sont les mêmes pour par exemple des groupes qui écouteraient cette émission et qui souhaiteraient pour l'an prochain proposer par exemple leur candidature au barathon Tout à fait, c'est le, les mêmes contacts, il y a une adresse mail sur le site sur laquelle on peut m'envoyer des liens MySpace et j'écoute. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci.